Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'Abimbev, InBev, donc le premier groupe brassicole mondial. Alors cette fois-ci, on va en parler, mais à travers son CEO, le brésilien Carlos Brito. Alors on a appris via le Financial Times qu'il est sur le départ. Alors pour quelle raison Carlos Brito a 60 ans, euh, il est CEO d'Abimbev de InBev depuis 15 ans. C'est normal qu'on songe à le remplacer. La vraie nouvelle, c'est que InBev songe à le remplacer par quelqu'un peut-être d'extérieur. Il y a un candidat interne, mais ce qui nous frappe, en tout cas dans cette nouvelle, c'est que ABIMEF va peut-être chercher à l'extérieur. Et ça, ce serait une nouveauté ou une vraie nouvelle pour le marché. Oui, effectivement, c'est une première, puisque historiquement, les actionnaires prenaient quelqu'un plutôt d'interne, hein, c'est ça hein? On préfère ça. Oui. Alors, quel est le parcours de Carlos Brito Alors, Carlos Brito est euh, ce qu'on dirait chez nous un ingénieur civil électromécanicien euh, formé au Brésil, doté en plus d'un MBA de Stanford, donc c'est une sorte de super ingénieur de gestion. Il prend la tête du groupe ANBEV, euh, qui est la partie Amérique latine de, du groupe actuel, euh, dans les années 90, et il réalise une grande fusion, c'est-à-dire la fusion entre l'Amérique latine et les opérations d'Interbrew européennes, une grande acquisition, celle de Anheuser busch aux états unis Et il part au milieu de la deuxième grosse acquisition du groupe, celle de S.A.B. Miller. Alors Jérôme, on ne l'a pas encore évoqué. On parle effectivement du départ programmé de Carlos Brito. On pourrait imaginer qu'il est poussé un peu dans le dos par les actionnaires, dans le sens où effectivement le cours de bourse, il n'est pas top. Et que c'est sans doute dû, même certainement dû, au très fort endettement d'Abbé InBev. Est-ce que le rachat de SAB Miller n'a pas été le rachat de trop SAB Miller euh, a amené au groupe une très grosse dette. Euh, à l'époque, elle était jusqu'à 100 milliards. Aujourd'hui, cette dette est en train d'être réduite, mais reste relativement élevée. Et donc, c'est vrai que ce rachat a contribué à l'endettement de l'entreprise, qui l'incoince un peu aujourd'hui. Euh, mais en même temps, l'entreprise a dû faire face à des baisses de volume de bière vendue aux États-Unis, une chose un peu structurelle aux États-Unis. Et donc, cette combinaison, un endettement et une baisse des volumes, fait que le modèle sur lequel surfait Carlos Brito, qui est un modèle de croissance externe, de premiumisation de la bière et de baisse des coûts, ne fonctionne pas aujourd'hui. Alors, pour le futur, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres changements, notamment à la tête d'Abbé InBev, en dehors du départ programmé du CEO on voit que euh, le départ de Carlos Brito n'est pas le seul changement qui est en train de s'opérer à Beinbev. On a eu un changement du président du conseil d'administration l'année dernière. Le directeur financier euh, a été remplacé début de cette année. Donc, de gros changements s'opèrent au sein de BNB, oui Alors, Jérôme, pour résumer notre conversation sur euh, BNBEV, est-ce qu'on ne peut pas dire que trop de finances, tue la finance Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas eu tendance ici à mettre l'entreprise en danger au, pro au profit, je dirais, d'un projet financier un petit peu calamiteux je pense que c'est quelque chose qui est facile à dire aujourd'hui, on ne peut pas refaire l'histoire. Euh, c'est un modèle qui allait bien avec une époque, qui aujourd'hui clairement est en train de, de, de changer. Et les changements qu'on est en train de voir s'opérer au sein d'Abbé inaugurent aussi une transformation d'Abbé Probablement une entreprise qui va moins euh, grandir par des croissances externes, mais plus aller trouver les ressources en interne pour opérer cette transformation. Merci Jérôme, comme d'habitude, toujours très clair. Merci Hamid.